Je vous demande pardon. Je vous remercie. Je vous aime. Mes amis, bah écoutez, je suis en joie de vous retrouver en ce jour. Pour ça y est, c'est parti, ma vie d'esprit. Alors ma vie d'esprit, par exemple, aujourd'hui, ben, c'est que je vais retrouver ma voiture, euh, en sachant qu'au mois d'avril 2021, j'ai eu, euh, on pourrait appeler pour euh, les initiés, une attaque astrale. Et puis ben, pour euh, ceux qui auront plutôt une communication d'un langage ordinaire, euh, une confrontation familiale d'une telle, telle ampleur d'un point de vue émotionnel et psychologique que cela aura euh, engendré euh, un fait dans la synchronicité assez étonnant, une coïncidence, c'est que ma voiture s'est mise à l'arrêt. Et en fait, ça fait deux ans, là voilà, on est au début du mois d'avril, qu'elle qu m'a manifesté euh, vraiment des difficultés. Maintenant, le cadeau, bah, c'est que dans la droiture intérieure, euh, par l'intégrité, la confiance, l'assurance... Euh, en ma force intérieure bien plus vaste que ma force extérieure, c'est-à-dire mon monde spirituel est bien plus fort que mon monde matériel, la venue d'un électricien qui euh, porte euh, le prénom du premier garçon que j'ai embrassé avec passion quand j'avais euh, 12 ans, qui en avait 18 parce que vu de qui je suis, je faisais plus âgée. Et, euh, et j'ai dû l'embrasser, le, mon premier garçon que j'embrassais avec passion, euh, euh, j'étais dans un, on, on s'était rencontrés, le courant était passé, il était dans une autre famille, j'étais en Angleterre, famille d'accueil, en Angleterre par un voyage scolaire. Et puis, euh, au moment du départ, pour retourner en France, euh, dans le bus, euh, je l'ai vu et j'ai oublié tout ce qui était autour de moi. Donc ça, vous voyez, c'est par exemple euh, une mise en avant de mon atypisme, hein, où mon monde intérieur est plus fort que mon monde extérieur. Donc, Partir sans moi, euh, alors qu'ils avaient déjà compté tout le monde puisque j'étais dedans, euh, ça m'a complètement échappé. J'ai surfé sur euh, une, une agitation dans, dans le bus hein, euh, de d'une jeune fille donc, qui embrassait un garçon de son âge dans le voyage scolaire. Elle était en totalité souvent stigmatisée et, et rejetée, jugée beaucoup se moquait d'elle. Et en fait elle, elle était en train d'embrasser le garçon le plus populaire du collège de notre génération en cinquième. Et donc bah, tout le monde était complètement agité, ça, ça hurlait dans le bus et tout. Enfin, C'était vraiment comme dans un film. Et j'ai surfé sur cette réalité pour descendre du bus. J'ai foncé dans la voiture où j'ai vu ce, ce jeune homme que je n'avais pas encore embrassé et en fait nous nous sommes embrassés c'était mon premier baiser bisou passion euh, et je me suis rendu compte après qu'il y avait un mec qui était dans, à, euh, à la place du passager et ensuite euh, le jeune homme Andy qui veut dire André en anglais et André c'est mon nom de famille m'a dit il faut que tu repartes là ils vont partir sans toi heureusement qu'il était là parce que sinon il serait parti sans moi donc du fait je suis revenue dans le bus on me dit ah oh, mais quand t'es sorti on t'a pas vu et tout <rire> Et donc, heureusement que tu es revenu, on allait partir sans toi. Donc, voilà un exemple, un autre exemple de mon atypisme de ce monde intérieur, émotionnel bien plus euh, conséquent que le monde matériel et, et psychologique hein, de comment il faut faire ou pas et, euh, et si vous voulez, bah, en fait pourquoi je vous raconte ça, c'est que l'électricien qui a réparé ma voiture, parce que je l'ai emmené auprès de deux garagistes spécialistes qui n'ont rien trouvé, l'électricien m'a dit c'est simple en fait, je connais ce problème c'est euh, juste un souci et c'est un trouve tout ce gars là, c'est juste un souci euh, où l'essence, enfin le gasoil n'arrive pas euh, bien au moteur en fait donc je vais t'installer une pompe, il a mis euh, pas mal de temps mais euh, voilà j'ai une petite pompe sur ma voiture sans permis qui permet d'éviter euh, les, les, les, les difficultés d'arrivée du gasoil et donc là elle sort du garage tout le conduit de distribution a été nettoyé donc c'est tout bon et, euh, et en fait bah, ce, ce monsieur s'appelait Andy donc euh, comme mon premier bisou et là j'ai vu que wouh, il va y avoir une grosse, une grosse régulation dans ma vie ceci dit la voiture une fois qu'elle était euh, enfin réparée donc euh, il a bien fallu euh, une petite année euh, bah, ce qui s'est passé en fait c'est qu'elle ne voulait plus euh, s'arrêter euh, et donc bon ben bah, là euh, ça, ça devenait euh, vraiment problématique et donc je me suis dit c'est trop pénible hein, je, je lâche prise et, et comme je vivais dans un petit village de montagne qui s'appelle Massat, en Ariège, pour ceux qui connaissaient, ben vous pouvez le connaître parce que c'est un village assez particulier, euh, il a un peu la même vibration que Rennes-les-Bains, sauf que Rennes-les-Bains c'est très très pollué avec les sources d'eau chaude de tous les gens qui viennent dégager leur miasme énergétique et, et physique, psychologique et spirituel. Et, euh, et puis il y a comme une guerre dans le village de l'eau, hein, euh, à Rennes-les-Bains si vous connaissez, et en même temps, bah, si vous êtes aligné, vous pouvez connecter la, la, la belle énergie de Rennes-les-Bains, il y a pas mal de gens euh, en conscience, et puis si vous êtes désaligné, là par contre, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire les néo-ruraux porté par le spirituel New Age euh, ou par l'anticonformisme, et puis euh, les sédentaires originaux du coin qui, eux, euh, bah, se trouvent complètement envahis par cette population euh, euh, qui est euh, considérée euh, vraiment comme asociale. Et euh, eh bien, en fait, voilà au niveau énergétique, j'y ai habité neuf mois, c'est quand même assez costaud, et encore à l'époque, on était en 2008. Là, en 2023, c'est très puissant. Et donc, Massat, où j'ai vécu pendant trois ans, j'ai été guidée là-bas, et c'est à l'écoute de mon père et de mon âme que j'ai senti la pertinence d'aller habiter là-bas. J'ai habité trois ans. Et donc j'ai ressenti une vibration d'un un, un catalyseur qui démultiplie l'énergie comme à Rennes les Bains, mais là donc euh, de manière beaucoup plus organisée, structurée, ancrée, ça partait moins dans, dans l'illusion New Age, hein, donc ça, parce que déjà le climat ne le permet pas. Hein. Et ce village a une, une superbe mémoire historique aussi touristique, où en fait il y a 400 habitants l'été, sinon ben, en fait l'hiver il y en a 200. Et, euh, et en fait, vous avez 30 commerces, ouais, t'as bien entendu, une trentaine d'artisans de, de, commerçants, voilà, donc euh, d'entreprises, enfin c'est vraiment super intéressant. Donc j'étais très contente d'habiter là-bas quand il y a eu le Covid parce que ça m'a montré à quel point l'autonomie des régions euh, dans la, en province était fondamentale pour faire face à une dictature de l'île de France euh, comme ça l'est depuis euh, des siècles en fait, hein, à travers euh, déjà un roi de France euh, qui, France veut dire l'île. De France, hein. Ça a été répandu maintenant au niveau national mais à l'époque il y avait différents royaumes et donc il y avait le royaume de France et ici on était dans le royaume du Languedoc par exemple. Donc euh, le royaume de Toulouse. Alors ici et maintenant bah, je suis dans la joie de vous dire que ma voiture donc, est réparée et là bah, je pars à l'aventure, c'est à dire que euh, bah, je récupère ma voiture et je vous passe... Les détails, sinon ça serait trop long de tout ce que j'ai pu vivre avec elle. Mais là, c'est bon. Euh, et donc, ai, là où je suis perché, où j'ai déménagé, je suis à 850 mètres. J'en ai pour une heure pour faire 12 km avec ma petite voiture sans permis. Parce que c'est une route, c'est un chemin. Euh, plus ou moins goudronné. Et euh, très étroit, où tu peux pas être deux à passer. Donc, euh, ben, perso... Euh, au vu de mon atypisme, et je suis très concentrée sur cette réalité. Et, euh, et donc, en fait, euh, je vais très, très douce, en douceur, voilà, pour euh, éviter euh, toute euh, problématique. La cadeau, c'est qu'en ayant une voiture sans permis, les gens me voient arriver de loin en disant « Attention, danger !» Donc ça, c'est cool <rire> Je ne prends pas pour moi leur stigmatisation d'incompréhension face à ce véhicule et tous les jugements qu'ils peuvent projeter. Je leur le rend. C'est de la même façon ce que je fais avec ce fameux diagnostic autiste. Non, non je ne suis d'aucune façon à mettre dans une case de définition étant considérée comme défaillante à travers trop de perceptions qui peuvent conduire à, à geler en fait les perceptions pour pouvoir s'adapter trop d'émotions qui peuvent conduire à geler les émotions pour euh, s'adapter. Euh, j'étais une petite fille qui était très euh, triste, euh, ça, ça, euh, ça, euh, comment -je, taciturne, je ne parlais pas, euh, et il me fallait être dans un, dans un environnement vrai, paisible, pour pouvoir déployer ma folie. <rire> Mais sinon, euh, j'étais surtout euh, très euh, observatrice, silencieuse, et euh, on pourrait dire un peu euh, amorphe, alors qu'en fait à l'intérieur il y avait une vie, euh... est-ce qu'un chaman quand il est en train de, de, de prier dans l'introspection, en méditation, il saute dans tous les sens, il n'arrête pas de parler, et il est en interaction émotionnelle avec les autres Non, donc ça c'est un petit cadeau pour toi, qui serait peut-être considéré comme Autiste, Asperger, parce que moi je tiens à préciser le nom de celui qui a défini cette, ce, ce trouble autistique, qui n'est pas juste à associer et à mettre dans la, la, la poche euh, d'une stigmatisation autiste, où en fait euh, l'autre euh, autisme, euh, c'est une difficulté de, de la conscience à s'incarner dans le corps. Et souvent, c'est induit par des problèmes de santé, liés notamment à la, vac à la vaccination. Qui a tellement mis le corps en danger que oulala être ici chaud, on vient pas en totalité. Donc il y a des perceptions subtiles qui sont démultipliées, qui fait que l'enfant et l'adulte de cette de cette réalité n'est pas tout à fait fusionné avec son corps physique. Donc le trouble autistique de l'Asperger, euh, en fait c'est un petit peu c'est vrai on pourrait l'assimiler à cela, sauf qu'en fait c'est intégré puisqu'il y a au lieu d'être en sous-efficience intellectuelle il y a une sur-efficience. Donc à un moment donné, il va peut-être falloir remettre les choses à l'endroit. Et quand je lis les stigmatisations des symptômes, ça, ça me met dans une rage, euh, grâce à la joie d'avoir découvert cette réalité euh, ben en fait en 2016, donc à l'âge de 44 ans. Si j'avais été diagnostiquée et mise dans cette case à l'âge de 10 ans, ben t'imagines bien que les parents, la famille euh, élargie, les amis, le milieu scolaire, professionnel, m'auraient complètement mis dans une case. Et comment je fais pour sortir de là, quand on me met un couvercle sur la tête de cette case où je suis comme dans une poubelle en fait okay Donc euh, l'individu ayant déjà des difficultés d'adaptation à un monde complètement malade, complètement pervers, complètement menteur, complètement voleur, lui-même portant une vibration de vérité, une vibration de don, une vibration d'intégrité, euh, il est confronté et il est dans une inadaptation. Parce qu'il n'est pas en train de jouer avec l'ironie, avec les doubles sens où je te dis un truc mais je pense autre chose et je fais encore autre chose. Parce que quand tu as une intégrité que tu aligné, bah en fait, ça alignée, c'est trop perverti, ça ne fonctionne pas. Donc si tu entends ça, j'espère que ça te fera du bien. Que d'accepter, oui certes il y a des conséquences, hein, comme par exemple là par rapport à ma voiture sans permis, parce que je n'ai pas pu passer le permis, j'en ai parlé dans le podcast que j'ai réalisé hier. Si tu veux l'écouter, ben, direction, la petite fiche, le petit point, tu y vas, tu vas écouter. Euh, où j'en vois aussi une vibration de. Mais euh, assumons notre originalité, notre atypisme. Et, euh, et les, les neurotypiques, comme ils se disent, ben, laissons-les endormis, zombifiés. Hein. Pas de soucis, hein, ça leur appartient, ils ont le droit. Ils ont créé une partie de jeu euh, de pouvoir, de, de, de hiérarchie, de domination, de guerre, de, de, de famine, de, de vol. Est-ce que nous, on a envie de ça Non. Et c'est pour ça que depuis l'enfance, il y a une ah, « je ne veux pas de ce monde » qui après est défini comme un trouble autistique. Ah ben non, parce que tous nos capteurs sont en alerte, parce que nous sommes vivants et vibrants, donc, en fait, euh, on est un petit peu, en effet, trauma hein, de ce qui nous est renvoyé à l'extérieur, où dans l'être humain, dans sa façon de fonctionner, il est une évidence qu'on a besoin de la reconnaissance pour se reconnaître soi-même. Surtout depuis des siècles que c'est fait comme ça. Puisque tu n'as pas à penser par toi-même, en fait. Tu dois obéir euh, et donc subir la domestication. Référence aux Accords Toltec. Ah tiens, d'ailleurs, à ce sujet, je voulais répondre à un commentaire de quelqu'un qui m'a dit « Oh, c'est pas parce qu'on euh, pense que quelqu'un va avoir un cancer qu'il va l'attraper. » Ah bah ben non, parce qu'un cancer, ça ne s'attrape pas. Et puis, euh, la magie noire, c'est beaucoup plus subtil que ça. On peut l'appeler magie noire, mais en fait, ce sont nos pensées qui, ont, qui sont des ondes. Moi, j'aime bien plutôt regarder l'aspect physique des choses mesurables quantifiable, reproductible. Et en effet, euh, bah, on peut voir le côté positif à travers le « pouvoir » de la prière. Intéressez-vous euh, aux travaux de Greg Braden, par exemple, avec la Divine Matrice. Je mettrai le lien sous la vidéo. Et, euh, et donc, si les pensées positives centrées, alignées sur les lois de la vie offrent la santé, des guérisons, euh, une expansion des résolutions, bah, il est tout à fait à penser, il n'y a qu'à ouvrir les yeux pour l'observer, que des mauvaises pensées et des mauvaises émotions engendrent une mauvaise réalité. C'est une évidence. On est dans l'enfer sur cette Terre en ce moment, non <rire> Alors, assumons notre originalité, notre atypisme, et sachons relever les défis, les challenges, où par exemple, bah voilà, j'ai une voiture sans permis et j'accepte cette réalité, mais je ne vais pas me sentir, euh, si vous voulez, inférieure, inadaptée, un système pervers où les gens ne conduisent pas en étant dans l'observation de ce qu'ils entourent, mais en suivant le code et à travers le réflexe et souvent ils ne sont, leur... sont même pas là en fait c'est le corps qui conduit, qui a enregistré et donc ils sont en mode encore une fois automatique avec les limitations de vitesse tout machin, bah ben non, parce que tu ne peux pas conduire libre et responsable puisque les gens ne le sentent pas et donc pour ma part, ben voilà, j'en ai parlé hier dans le podcast, l'apprentissage de la... De... de la conduite a été complexe parce que moi je ne suis pas un perroquet et je ne suis pas un singe qui répète ce qu'on lui dit de faire. J'aime être dans la conscience d'embrasser ce que je vis, et donc j'ai la joie de pouvoir conduire sans permis. Donc voilà, je ne demande pas la permission à qui que ce soit. Bien sûr, cela a des conséquences qui sont tout à fait dans le miroir, en synergie avec qui je suis, d'une forme entre guillemets de limitation dans ce monde existant. C'est un fait. Euh, et en même temps, quelle joie que d'arriver sur la route. Et attention, c'est moi <rire> respectez moi dans ma différence de cette façon de fonctionner et c'est le cadeau euh, voilà donc là je vais partir en expédition euh, ce que je voulais vous dire au tout départ, c'est que le fait d'avoir eu ces difficultés avec la voiture, d'avoir des difficultés à avoir le permis, ça a créé forcément, si vous voulez, une carte intérieure du monde, d'une forme d'insécurité. Tous les autistes Asperger n'auront pas cette problématique et auront leur permis, n'est-ce pas euh, Pour ma part, en fait, ben voilà, ça s'est manifesté là, une difficulté de mon autonomie, de, de ma liberté, de d'obéir en fait à un formatage, j'étais trop âgée, je pense que si j'avais passé le permis plus jeune, il n'y aurait eu aucun souci, mais là, c'était complexe et en même temps, cadeau, parce que ça m'aura permis de, de guérir pas mal de choses dans les mémoires de mon âme ça, j'en parle plus sur des vidéos à contenu spirituel et parce que dans ma vérité, étant donné que je l'ai vécu en voyageant en dehors de mon corps dans l'espace-temps et en me retrouvant par la conscience dans d'autres véhicules avec une autre personne alité euh, et le, le regard du présent observateur du passé et voyant dans le présent parce que j'ai changé dans le passé comment ça a changé mon présent et mon futur pour moi ce n'est pas de la théorie ce n'est pas de la religion c'est de une expérience de vie voilà et où je me sens dans la légitimité d'affirmer cette différence qui est stigmatisé par la société comme un handicap, et c'est pas tout à fait faux, mais surtout avec une, une stigmatisation de qui en fait coupe les ailes de tous ces êtres qui sont là pour offrir en fait un autre regard et des solutions aux problèmes que nous rencontrons. Alors j'espère que tu pourras écouter ton cœur, ton âme, ton corps, euh, guérir de cette culpabilité, honte crainte, stress engendré par ces difficultés d'adaptation afin d'avoir la joie de la légitimité de ton unicité atypique parce qu'encore vivant et vibrant je le répète, connecté encore à ton âme, à ta conscience et dans cette joie, euh, de pouvoir exprimer tes vérités sans plus être freiné, jugé, ah bah c'est parce qu'elle est comme ci, c'est parce qu'elle est comme ça, et être mis en case par les gens qui t'entourent, de manière à, à avoir toute cette créativité euh, intellectuelle, euh, par l'imagination du pouvoir de créer, euh, par une connexion euh, démultipliée, qui, euh, qui tu le sais lorsque tu le laisses vivre et que tu n'es pas dans le stress, te permet... Euh, d'être un porteur de solutions plutôt que d'être confronté à des problèmes. À bon entendeur, bonne réflexion, bonne intégration. Merci d'avoir suivi ce petit direct. Réalité, vision en 2D, décroché du formatage. J'apprécie le décalage, sourire figé, mes en ankylosés. L'instant T émerveillé, c'est parti pour un voyage. Avec mes sens, neurocontrôle ou pas c'est drôle Mes veines coulent en moi Je sens mon cœur, mon air, mon moi Je n'essaie pas de lutter Je me laisse transpercer Je deviens alors Soudain évident Réalité Réalité S'ouvre alors à moi Il devient plus facile De comprendre ce monde-là Je divague et m'éveille, Rattrape le fil, me reconnecte Mon corps, cet enveloppe Me paraît une merveille Quand la quête du spirituel T'amène jusque-là, c'est ta conscience qui s'exprime Picure de rappel, simple amas de molécules, tout ça tu es, toi, moi Réalité Je ne fais qu'un avec ce monde, je m'aime de cette poésie, soudain si coulante, la nature m'inonde, je m'effondre de joie puis me relève. À travers moi, les spatiaux temporels ne plus les diagonales. So